C'est déjà le cas aujourd'hui, mais clairement, je le sens, je le sais, 2023, le marketing devra être authentique ou il ne sera pas. C'est-à-dire que si vous n'appliquez pas euh, un marketing authentique, si vous ne travaillez pas votre stratégie d'entreprise, la création de votre business tout de suite, dans cette optique-là, vous allez avoir beaucoup de difficultés. Parce que euh, il y a énormément de concurrence. L'entrepreneuriat a totalement explosé. Le statut de la micro-entreprise, l'auto-entrepreneur a beaucoup évolué, les démarches sont simplifiées, le cadre est élargi, c'est très facile de créer son entreprise. Et avec le Covid, je vous disais tout à l'heure, cette énergie féminine qui s'est mise en place de choix, de vouloir choisir sa façon de vivre, aligner avec nos valeurs, on est très nombreux à avoir fait ça. La conséquence, c'est que les reconversions professionnelles ont explosé. Et deux ans, trois ans après, qu'est-ce qui se passe Tous les gens qui se sont formés, qui ont quitté leur boulot, qui ont appris autre chose, ils arrivent tous sur le marché en ce moment, enfin, depuis le euh, début de 2022. Et donc, il y a une foultitude de coachs, de naturopathes, euh, de nutritionnistes, d'experts de, euh, en je sais pas quel truc qui se sont lancés euh, en tant qu'indépendants, de savonniers. Bien sûr, il y a énormément de savonniers. Euh, donc... L'enjeu, c'est de sortir de la concurrence. Et ce marketing dont je vous parle aujourd'hui, puissant et authentique, qui est beaucoup plus qu'un marketing, qui a une façon de vivre, qui est une façon d'être, et au travers de votre façon d'être, qui est une façon de toucher vos clients, c'est la seule façon de sortir du jeu euh, et de d'être vraiment un niveau au-dessus, d'aller directement avec euh, vos clients. Je suis sûre que vous avez vu, passer plein de messages qui vous promettent euh, d'attirer vos clients euh, comme des magnettes, hein, le côté un peu euh, euh, connexion euh, magnétique quoi. Ben le message est un peu fort dans la façon de, de le dire, mais ça existe, ça existe quand on travaille son énergie, qu'on parle avec son cœur. Ça n'existe pas quand on utilise des tunnels de vente et des machines automatiques. Ça, je peux vous le garantir. Si la question qui revient toujours dans ta tête c'est qu'est-ce que j'ai raté Pourquoi les autres y arrivent et pas moi Je t'invite à changer de perspective. Et si c'était plutôt quelque chose que tu n'avais pas vu, plutôt que quelque chose que tu avais raté Je t'invite à libérer ta lumière, je t'invite à parler au cœur de tes clients. Tu l'as compris, 2023 sera authentique ou ne sera pas. Nombreux sont ceux qui vont rester sur le bord de la route, noyés dans la compétition et à, à subir les difficultés, parce qu'il va y avoir des difficultés, ne nous trompons pas là-dessus. Alors, je t'invite à me rejoindre dans mon programme Brille. Apprends à parler au cœur de tes clients et à faire pétiller ton business avec joie et abondance. Je t'invite pour cela à réserver un appel de connexion avec moi, entre entrepreneurs du naturel. Je t'expliquerai comment tu peux faire rentrer un marketing puissant et authentique dans ton activité pour libérer ta lumière et parler au cœur de tes clients.